Et les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Fortnite. Euh, ce n'est pas Fortnite euh, chapitre 2. Là, en fait... là, voilà. En fait, c'est un Fortnite euh, où on revoit les maps. Où on a sauver le monde, où on n'a rien. Et quand on clique dessus, là, on, on a C'est pour ça qu'il y a des... Luttes, je ne sais pas qu'ils pas. Donc... Euh, Battle Royale, c'est ce qu'il faut. Voilà. Quoi, hum. voilà, ça a du... Enjoy. T'inquiète tout Alors, Par contre, il y a quelques bugs. Hum. Je faire un peu coin coin, mais bon. un peu grand mais bon le tout c'est que ça donc là on a tous les skins là on n'est pas chapitre 1 saison 1 non non non non non non non non non non par contre celle là je comme ah et la 9 quasiment tous les mêmes je ne sais pas c'est lequel est le cas plus rare je sais pas bon, on va mettre euh, celui-là je ne sais pas voilà jouer donc il y avait mes potes qui disaient non c'est pas possible que je retourne à la saison 1 de Fortnite enfin la saison 1 mais le chapitre 1 la saison 2 et bah si, euh, bah du coup en fait à 5 likes, euh, je fais une genre, euh, une vidéo comment avoir Fortnite, chapitre 1 saison 2, en oh, 2021, mmh. bon ça dépend de plus si on vous appelle quoi, ça dépend quand, combien de temps on regardez la vidéo, okay, Jamais été vu. chapitre 1 saison 2. J'ai été chapitre 1 saison 3. Et tout le reste qui vient. <rire> na, na, na, na. Ce que j'aime bien, c'est que ça met toujours accès anti anticipé. Hein. Forcément. C'est pas pareil que Polaris. Mon Polaris, c'est un peu buis. On peut prendre des arbres aussi, des décors. Là, c'est pas pareil du tout. Là. En fait, il y a pas très longtemps en 2021. Hein. Euh... Peut-être que vous voulez avoir des builds est tout, mais moi il y en a pas. Enfin, on peut avoir le menu des builds, mais en fait, on en a pas. On peut pas reposer, on peut les faire. Par contre, vu que c'est pas mes touches, à chaque fois ça se réinitialise. Faut que je change les touches rapidement. Genre ça a crache Non dis pas que ça Les gars Oh ça accroche. Oh, je C'est pas que vous allez télécharger ça pour inciter, vous, vous dire, euh, « ah non, téléchargez c'est ERA, c'est pas une affaire, un Non, mais <rire> c'est pas pareil du tout. Faut faire plein de choses. ERA, c'est si j'étais un launcher, moi, je peux faire facilement un launcher. Sans ERA. mais c'est juste un star pour un et puis c'est bon. <rire> mais non faut télécharger le contenu Fortnite! Par contre, monsieur, on peut jouer. Vous euh, euh, le monde, si on copie. Euh, non, le truc, c'est le monde du, du Fortnite euh, en Enjoy Fortnite! Voilà, On joyeux, truc et tout. Petit ah, truc. Ah, attends, j'ai juste arrivé si vous voyez. Il y a des trucs. Ah. C'est... Il y avait un projet terrain comme ça. Euh, je mettais la renégate. De nos temps, elle n'existait plus là. Pour le on a fait 500 les blocs, je ne sais pas pourquoi. Genre on peut faire des quêtes pour avoir des V-Bucks oh, En 6 ans Normalement j'avais Moi je ne le savais pas hein. Moi j'ai très longtemps que j'ai pas, pas joué Mais je m'étonne Allô, Jacqueline Tu penses à payer avec Jeanne Euh Du coup j'allais dans les paramètres tout de suite hein? On s'en fout Tolerance J'ai euh, 60 PS Voilà Arme 1 c'est F. Hop, hop, hop. Allô hop. Et Compétence gadget euh, oh, Ça, ça, ça. ça, ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ça, ça, ça, ça, Qu'est-ce que j'ai pas mis à la hache, j'ai tout mis à la hache. Touche normal mais j'ai fait à la quand même. Mmh. Mmh. Voilà une preuve qu'on peut jouer au chapitre 30 de Fortnite. Qu'on peut moi, il n'est pas très stable. Euh, n'importe quel PC, peut avoir Fortnite chapitre C'est pas des trucs, euh, genre à chaque fois, connectez et puis ainsi, ça fait n'importe quoi. Non, non, non. Là, t'es pas obligé de quoi, alors du coup, t'auras pas de problème, truc et tout. quand euh... J'ai bien perdu 5 likes. Oh, déjà le bus de combat. Je n'ai pas comme ça. Euh... ça je veux que ça soit là bas là je veux qu'il y ait une boire blanche qui va jusque là ça fait trop de souvenirs une explosion de rire en plus regarde, il dit ça mais... Oh, ça a un petit peu avancé. Ah je vois qu'il a la, qu a plus la souris, c'est-à-dire que va bientôt débuter. à <rire> ah, le John, qui se cache là sur le côté. Avec le mec fourble On dirait qu'il a un sauté de l'arbre. La galère pour eux, pour euh, pour euh, pour euh, voilà ah oh, oui oui la vie de ma mère, c'est trop long. Genre, <rire> ben, moi ben, ça prend 5 secondes, mais après, mais quand tu fais ça voir. vidéo, des fois ça bug, voilà. On est avec toi, hein. il y a beaucoup de bugs. On oh. oh, a des bugs. Je dis pas qu'il y en a de la mèche là de ouf. Je suis dans les paramètres. En vrai, ça, je crois que c'est catastrophique. Oh, le jeu, il est catastrophique. Comme ça, mais bon, comme ça, j'ai moins de like. Je crois pas. like. Euh... Ah, mais c'est rien, on peut pas casser. Ah, ouais, mais non, mais là, c'est trop fou. Mais bon. voilà, a euh, Juste. Euh... Ouais, ce que je t'ai dit, hein. <rire> si je fais ça, j'applique... Ça donne quoi oh, ça donne encore oui. plus de lag Ouais, j'ai compris. Attends, si je mets ça, normalement, t'as pas de lag, donc... encore moins de lag, En vrai, c'est jouable. Mais pour la vidéo je crois que c'est trop truqué là. Il y a trop de bugs pour la vidéo. <rire> c'est pas grave au moins, vous verrez à quoi ça ressemble. Euh, tu Le funnet. Ah, j'ai la frise. Ah là, on bus de cou. Il ressemble oui, pas ça, à au là, GD, la fin que là c'est une nouvelle. Est-ce que la vie a tiltet tower Oui, c'est beaucoup il ouais Là y a pas de tilt tower. Ah oui, a fatale fil. Euh, moi je vais aller à Dusty Dépôt. Oh, non vous voyez pas je oh. oh, de... je sais pas où c'est moi hein. ouais. non, bah, non j'ai arrêté à rôles C'est pas grave à la zone En vidéo, ça me parle. Hein. Par contre, au moins, vous pourrez voir comment... Bon, le, dans le tuto, ça me pas, hein. franchement, le jeu, il est hyper classe, hein. hyper beau. Bon, j'ai pas vu tout de la map. Hein. Ah, mais que je suis con, moi. Juste, en temps, je sais tout, je regarde regardais. Du coup, il n'y a rien. Aucun par contre, pour sprinter, il faut mettre le truc, ou voilà, alors je crois qu'il faut mettre un truc par défaut, je crois qu'il faut là-dessus, parce, que... parce que sinon après, ça fait non, non, non, là ici c'est, je sais pas comment je vais la crash, au moins freeze, là je suis d'accord les gars, c'est en fait, ah. 5 c'est magnifique. fais euh, la vidéo faille, Je le Je Ouais. Donc, euh, je pense on a le Je compte, qu'on se à plus. Bye ouais. bye